Bonjour et bienvenue dans ce tuto rapido consacré à l'élaboration du plan de financement de l'entreprise. Qu'est-ce qu'un plan de financement C'est un état financier prévisionnel et pluriannuel qui présente les besoins et les ressources de fonds de l'entreprise. Pourquoi faire un plan de financement Pour valider la faisabilité et la viabilité financière d'une création ou d'un projet de développement de l'entreprise. En quoi consiste le plan de financement Il va s'agir d'identifier les besoins et les ressources de fonds dans un tableau prévisionnel pour en vérifier l'équilibre. À quelle occasion va-t-on être amené à élaborer un plan de financement Lors d'un business plan, préalablement à la décision de lancer un projet et généralement sur un horizon de 3 à 5 ans. Quels sont les principaux destinataires de cet état financier les investisseurs et les prêteurs, les dirigeants de l'entreprise, les actionnaires et les différentes parties prenantes au projet. Préalablement à l'élaboration du plan de financement, il faudra construire les comptes de résultats prévisionnels et le cas échéant, les bilans prévisionnels. Intéressons-nous tout d'abord aux principaux besoins de fonds qui vont apparaître dans le plan de financement. Au premier rang des emplois de fonds qui vont apparaître dans le tableau, il y a les différents investissements qui vont traduire à la stratégie de développement de l'entreprise. On peut bien entendu détailler en tant que de besoin les investissements, par exemple selon leur nature les biens incorporels, comme le fonds de commerce, les logiciels, etc. les biens corporels, les terrains, les constructions, les matériels ou les biens financiers sous forme de titres, d'actions, de prêts accordés, etc. Généralement, ces éléments seront identifiés à l'aide d'un budget d'investissement. Un deuxième emploi de fonds qui peut être dans certains cas très significatif est constitué initialement par le besoin en fonds de roulement, puis par son éventuelle augmentation. Le besoin en fonds de roulement est en quelque sorte l'avance de fonds quasi permanente dont l'entreprise doit disposer, pour faire fonctionner son activité, notamment lorsqu'elle doit maintenir un montant de stock récurrent et accorder des délais de paiement à ses clients. Nous allons voir par la suite que l'entreprise devra le plus souvent emprunter pour financer ses besoins de fonds. Le montant des emprunts souscrits figurera dans le tableau des ressources. En contrepartie, il faut positionner en emploi de fonds le montant des remboursements d'emprunts uniquement pour la part capitale puisque les frais financiers seront, comme on va le voir par la suite, déduits de la capacité d'autofinancement. Généralement, on identifie un budget de financement qui va gérer ces différents remboursements et ces différentes souscriptions. De la même manière que nous trouverons dans le tableau des ressources les apports en compte courant d'associés, dans les besoins de fonds, il y a lieu de mentionner les éventuels retraits prévisionnels de compte courant d'associés. Enfin, parmi les principaux postes de besoins de fonds, devront figurer les distributions prévisionnelles de résultats. Dans la deuxième partie de cette vidéo, nous traiterons un exemple pour illustrer les besoins de fonds que nous venons de voir, ainsi que les ressources que nous allons maintenant identifier. La première des ressources internes de fonds provient du flux de trésorerie généré par l'activité de l'entreprise. Il s'agit de la capacité d'autofinancement. Le montant de la CAF est déterminé à partir d'éléments du compte de résultat prévisionnel. La ressource externe importante qui figurera en bonne place dans le plan de financement est constituée par le recours à l'emprunt bancaire pour financer la majeure partie des investissements qui sont quant à eux planifiés en besoin de fonds. Une autre ressource de fonds sera procurée, le cas échéant, par des désinvestissements prévisionnels. Même les subventions d'investissement obtenues amèneront de la trésorerie en participant au financement des investissements. Enfin, l'appel aux actionnaires pour souscrire du capital en numéraire ou bien effectuer des apports en compte courant d'associés contribueront à conforter les ressources du projet. Nous allons maintenant illustrer ce que nous venons de voir en construisant un plan de financement à partir d'un exemple. Cet état financier va recenser les besoins et les ressources de fonds sur trois ans. Par hypothèse, dans cette entreprise, le projet se traduira par la réalisation d'un plan d'investissement de 750 000 euros à raison de trois tranches de 250 000 euros par an. Dans ce tableau, par convention, on mettra les ressources en positif et les emplois, les besoins de fonds en négatif. Il est prévu par ailleurs de procéder à des sessions d'investissement lors de l'année 3 pour 20 kg. Afin de financer ces investissements, il est prévu de souscrire un emprunt de 600 000 euros à raison de trois tranches débloquées en tout début d'année de 200 kg à amortissement constant sur 10 ans. Cela donne en montant de capital remboursé chaque année, respectivement 20 et 40 et 60 kg euros lors des 3 années à venir. Il est prévu également de procéder à une augmentation de capital en numéraire de 250 000 euros l'année 1. De même, des apports en compte courant d'associés sont prévus pour 100 kg euros l'année 1 et un retrait de compte courant lors de l'année 3 pour 50 kg euros. L'entreprise percevra également des subventions d'investissement, à hauteur de 8% de ses investissements, soit 20 kg chaque année, et prévoit de distribuer du résultat à hauteur de 20 et 40 kg. Le compte de résultat établi en amont du plan de financement a permis de déterminer les capacités d'autofinancement prévisionnelles, qui s'établissent respectivement à 175, 200 et 225 kg sur les trois années à venir. Bien entendu, le calcul de la CAF a tenu compte des dotations aux amortissements des investissements planifiés et des charges financières des financements mis en place. Enfin, l'entreprise a évalué le besoin en fonds de roulement à environ 36 jours de chiffre d'affaires hors taxe. Il s'ensuit qu'il y aura à positionner en besoin de fonds l'augmentation de ce besoin en fonds de roulement à hauteur de 500 kg pour la période 1, puis 25 kg chacune des deux périodes suivantes. Nous allons voir maintenant comment ce projet peut se traduire dans un modèle de plan de financement proprement dit. Nous allons par exemple commencer par recenser les besoins de fonds. Dans notre cas, il s'agit de positionner les investissements prévus à hauteur de 250 kg chacune des trois périodes. Comme nous l'avons vu précédemment, nous allons également positionner l'augmentation du besoin en fonds de roulement à hauteur de 500 kg pour la période 1 puis respectivement 25 kg pour chacune des deux périodes suivantes. De la même manière, les remboursements d'emprunt pour la repart capital seront à positionner en emploi de fonds pour 20, puis 40 et 60 kg Dans notre exemple, les deux derniers besoins de fonds seront constitués par les retraits de compte courant d'associés et par le paiement des dividendes pour les années 2 et 3. Nous faisons ensuite la somme des besoins pour chacune des périodes. Recensons maintenant les ressources de fonds telles que nous les avons vues précédemment. La première des ressources sera la capacité d'autofinancement pour les montants que nous avons déjà déterminés de 175, 200 et 225 kg. Il y a lieu également de mentionner l'emprunt souscrit à hauteur de 200 kg chaque période. Notons en ressources la cession d'investissement qui doit avoir lieu dans la période 3, les subventions d'investissement pour un montant de 20 kg par an, l'augmentation de capital en numéraire pour la première année et les apports en compte courant d'associés pour 100 kg lors de la période 1. Il s'ensuit un total de ressources pour chacune des périodes de 745, 420 et 465 kg. Pour vérifier l'adéquation entre les ressources et les besoins, on va faire la différence entre les ressources de fonds et les besoins de fonds afin de vérifier l'équilibre du plan de financement. Ici, on obtient un déficit de fonds de 25 kg la première année, mais un excédent de trésorerie de 85 kg et de 40 kg l'année 2 et 3. Si on calcule maintenant le solde cumulé, on voit qu'on a un déficit de trésorerie la première période, mais que... La deuxième et la troisième période, le plan de financement est équilibré et excédentaire. Généralement, le plan de financement est élaboré en deux étapes. La première étape consiste à positionner les emplois, les besoins de fonds et les ressources de fonds tels qu'elles résultent du projet initial. Si le plan de financement apparaît déséquilibré, à ce moment-là, on revoit le projet et on va par exemple augmenter les ressources et diminuer les besoins de fonds ou les différer. Ce modèle est un exemple de plan de financement. On peut aussi également mettre la trésorerie disponible en début de période. À ce moment-là, la trésorerie de fin de période serait égale à la trésorerie de début de période, plus les ressources de la période, moins les besoins de fonds de la période, et ainsi de suite, sur chacune des périodes. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.